Good morning. Alehida, nous serons aujourd'hui le nichma, ta vraiment de Khaibani, Isaac ben David ben Sortodamazal Fitna. Et Torah Batesterzi, vous sautez aussi le dimanche prochain étude de demi-heure contact de 5 minutes éternel. Nous étions messagets de Ketubot. Terak Yud Gamal, Yud Gamal Mishnayud. Trois arratsot la Nisuin, Yehuda ve'Ever HaYarden veHaGalil. En motzin meir la'ir u'mikrach lekrach. Aval ba'yotah ha'arrats motzin meir la'ir u'mikrach on change de sujet là maintenant, on s'intéresse à savoir, questions mmh. euh, question très actuelle sur le chez certains, ils vivent en France, ils veulent venir en Israël, ils vivent dans une ville, ils veulent changer de ville, lui, il veut, la femme ne veut pas. Est-ce que la femme elle, a le devoir de suivre le mari, quoi qu'il arrive On ne parle pas de forcer quelqu'un, mais on parle, juste que, on parle juste que, si toutefois elle elle ne veut pas le suivre et lui veut, s'il est dans son droit, alors il lui dit ma chère, je te donne un guet sans Ktouba. Et si elle, elle est dans son droit, elle lui dit tu me donnes mon guet avec Ktouba. d'accord Ouais, on ne va forcer personne, c'est pas la question. C'est juste que bon. qui est en droit de réclamer à l'autre qu'il le suive et sinon on... il divorce avec ou sans payer, la paye, sans payer avec ou sans Ktouba alors sur ça, la Mishnah, elle va nous expliquer comme ça. D'abord, je vais traduire la première partie de la Mishnah. Après, on va l'expliquer un petit peu mieux, on va la structurer. « Shalosh Aratzot Ranisuin. On distingue trois terres. Trois régions en Israël, on va parler en Israël. Je ne sais pas comment ensuite on adapte ça dans la Laha. concrètement. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça se trouve dans le « Even Haezer euh, Siman Étudiez là-bas, si vous voulez. En tout cas, on parle maintenant des restes d'Israël. On distingue trois terres dans plein de sujets de, de, de, de, de, de la Gomara, de, de, la, de la Mishnah. On distingue toujours trois régions. Même dans Bababatra, ceux qui s'en souviennent pour les Trazakar, il y a Yehuda, Ever Yerden, Veha Galil. Le Galil, c'est la Galilée, la partie nord d'Israël. Ever Yerden, c'est ce qui est de l'autre côté du Jourdain. C'est plus le je sais pas si on dire le Golan ou le, le, le, la, la Jordanie, en fait, qui était la, la, la, la partie d'Israël, une partie. La Syrie, une partie de la Syrie, une partie de la Jordanie, le plateau du Golan. Et l'autre côté, c'est Yehuda, c'est le Midbar Yehuda. C'est toute la partie sud d'Israël, d'accord Et avec, euh, depuis Yerushalayim jusqu'à la partie sud. Donc en fait, on a trois parties. Nord, Est, que, tout l'Est, en fait, c'était une bande assez longue, avec une de ben L'autre côté, c'est le Galil. Et Yehuda, c'est tout le reste. Vous savez que Elat et tout ça, c'est pas Eretz israël Ouais, israël s'est à peu près à hauteur de berge et euh, on trace un trait depuis la mer morte jusqu'à euh, jusqu à, à peu près à Ashkelon, même Ashkelon, je crois que c'est pas parti d'Israël initialement, je sais pas exactement, c'est Eretz très fréquemment, Ashkelon, on trace un trait comme ça, et c'est ça Israël tout le sud, là, ensuite, y a, on, on inclut Bercheva, et puis ça c'est les limites d'Israël, c'était des sujets entre parenthèses très fréquents, il encore peu de temps, quand on est encore dans la, dans la question de la Shemitah, ou qu'est-ce qu'on considère comme la Shemitah les et tout ça. Enfin, là n'est pas notre sujet, on revient tout de suite sur le notre sujet. Donc, on a dit, on a trois régions en Israël, d'accord Yoda, Ever, Yarden, Ver, Galil. Alors, attention. D'une région à une région, on ne peut pas forcer une femme à nous suivre, même si on va passer d'une ville à une ville ou d'une grande ville, d'une métropole à une métropole. Aval de Otares, par contre, dans la même région, dans la même terre, dans la même région, alors, Motsi in me ir le ir au mikrach le krach on peut imposer de déménager d'une ville ou d'un village à une ville ou un village, euh, donc de population et style de vie équivalente, ou bien encore mikrach le krach d'une métropole à une métropole. Avalo me ir le krach mais pas d'une petite ville à un krach c'est une ville, une grosse ville, fortifiée où il y avait plein de marchés, ou c'est. D'accord Velo Mikrach Leir, c'est un peu comme les, la, la grande ville et, euh, et la campagne. D'accord C'est ça qu'on se ça plutôt. Le, on va dire le village et la, et la grande ville. Velo par contre, pas de la grande ville, pas de la petite ville. Ir, c'est une petite ville, un krach. Krach, krach ça vient du mot euh, Koreh, comme Koreh, on va ça quelque chose qui est entouré. Ça fait référence à une ville qui est fortifiée en général. C'est des grosses, des grosses villes. Mais l'air, on ne fait pas changer d'une ville à l'autre. Ok, on explique un petit peu de quoi on parle. On a, vous avez souvent compris qu'en fait, il y a un style de vie pour les paysans et les villageois, et un style de vie pour les urbains, d'accord Les campagnards et les urbains, on va dire comme ça. Quelqu'un qui grandit dans les, dans les grandes villes, il a un style de vie. Il, a, il est tout le temps nerveux, il est agressif, il est en plus ça, ah, il, il a la folie des grandeurs. Et le, celui qui vit dans la campagne, dans la petite ville, et, et euh, alors il a la vie beaucoup plus euh, tranquille, sereine, euh, il, a, il a moins la, la folie des grandeurs, il supporte pas le, le bruit, il supporte pas... Ouais, il aime sa petite vie, euh, pépère, comme on dit. Alors, du coup, la Michale me dit, ça, quoi qu'il arrive, tu peux jamais faire passer d'un mode de vie à, une, à un autre mode de vie. La femme, elle peut toujours refuser. Moi, j'ai grandi à la campagne, on s'est mariés, attention, moi c'était dans la campagne, tu m'imposes pas maintenant de partir dans la grande ville, ça m'intéresse pas à ce mode de vie je veux rester dans la campagne. Ou inversement, elle vient de la grande ville, elle est obligée d'avoir du bruit, d'avoir des marchés, dès qu'on a besoin de quelque chose, on descend, on a le supermarché, on a le primeur, on a le rue, et elle ne supporte pas attendre qu'il va y avoir le petit forain qui va venir vendre ses, ses 17 concombres et ses 14 tomates, donc elle impose de rester dans, dans, dans, dans, dans, dans la grande ville. Chacun, on ne la fait pas bouger. Par contre, dans un mode de vie équivalente, à même niveau, métropole, métropole, il peut lui imposer tant qu'on est dans la même région. Mais changer de région, on ne peut pas lui imposer à l'intérieur d'Israël. Passer d'Israël à Khoutzla-Arez, de Khoutzla-Arez à Israël, ce sera la prochaine Mishnah. Mais pour le moment, on est à l'intérieur d'Israël. Ok À l'intérieur d'Israël. Ensuite, à part ça maintenant, même d'une région à l'autre, euh, excusez-moi, même d'une ville à une autre ville dans la même région, il peut lui imposer de quitter... Une belle maison, une, une petite demeure pour une belle, pour une grande demeure, une belle maison, une plus grande maison. Par contre, à Valomine, à la les par contre, pas pour une belle demeure, pour passer dans une petite demeure. Genre, bon, on est probablement dans une grande ville, on a un 125 mètres carrés, très à l'aise, belle terrasse. Je dis, ouais, mais viens, on va un petit peu, maintenant, on va partir vivre dans un 70 mètres euh, carrés. Aussi, non, elle peut pas, elle peut refuser, elle me dit, non, non moi j'ai mon mode de vie, moi j'ai ma tranquillité. Euh, J'aime bien jouer au football et euh, sur, dans mon salon, d'accord Elle peut imposer ça. Donc, pour plus, tu l'imposes de te suivre. moins tu ne peux plus l'imposer de te suivre. Sur ça, on a Rabban Shimon ben Gamliel. On Rabban Shimon ben Gamliel, Shimon ben Gamliel. va nous dire non, le même, même d'une petite maison à une grande maison, elle peut refuser. Pourquoi Mipnei chez Ayafa Bodek, parce que la belle maison. Bodec, alors le mot Bodec, je ne sais pas comment le traduire, parce que ça, ça, rend, ça rend malade, d'accord Et en fait, c'est quoi en deux, en deux mots, c'est une grande règle. C'est une grande Dès qu'on change de mode de vie, on commence à devenir malade. On a beau passer pour plus ou pour moins, on change de, on a notre petit train train, notre truc, c'est fréquent on vient de sortir des, des vacances en ce moment. En vacances on est toujours fatigué. Pourquoi Parce qu'on n'est plus en train de travailler. Dès qu'on travaille, on est toujours actif, on est toujours, actifs, on, est toujours actifs, on, dort actifs, on dort 4h30 la nuit, on a le temps de faire des milliers de choses dans la nuit. Dès qu'on est en vacances, on a dormi 8h la nuit, on sent quand même encore euh, euh, l'oura lourd à bouger, à tirer la patte. D'accord, c'est normal. Le, le, le, c'est une grande règle. Chez nous, V7, choléme et spécialement dans la digestion en plus, dès qu'on change de V7, d'ordre de, de mode de vie. Tout de suite, on commence à, to à tomber malade, donc la femme, elle peut dire « Moi, j'aime bien ma petite vie avec ma petite maison, j'ai mon petit dans de truc le devoir une grande maison, euh, je changé de mode de vie complètement, ça ne m'intéresse plus. » Ça, c'était pour euh, la, euh, la première Mishnah. Comme je dis, dans la prochaine, prochaine Mishnah, on va s'intéresser à savoir de passer des l'heure en contre, c'est fait, reste, mais pour le moment, on a le noir qui nous donne des notions comme très très importantes, que aussi, il y a un élément qui, qui prend le dessus surtout, c'est d'abord deux choses. Quelqu'un qui s'est marié, c'est fréquent avec les mariages mixtes, si je peux dire, israélien français ou euh... alors dans ce cas-là, le, le mari a le droit à un moment, après quelques années, imaginez un israélien qui se marie avec une française, il va vivre quelques années en France, après il peut l'imposer, elle est le en Israël, parce que c'est mon lieu natal, c'était évident qu'un jour j'allais repartir dans mon, lieu, dans mon lieu natal et pas rester à l'étranger. Et donc dans ce cas-là, elle a l'obligation de suivre, sinon il lui donne le guette sans que bas. Et encore un autre problème, au Bechol Makom, on fait même changer dans toutes les situations, à partir du moment où on est dans une ville où il y a Rov Goïm, et on veut partir dans un Rov Israël. La majorité de Goïm, je l'impose de partir maintenant vivre dans une ville beaucoup plus juive, elle me suit. Par contre, le contraire, une majorité de juifs à une majorité de Goïm, elle refuse dans toutes les situations. Après, on verra dans la prochaine Mishnah, on en parle dans les marges, et plus on en parle dans les méthodes mais même pour Eretz Israël et et Khoutzlaret s'il y a de, plus de bruit, dans en Israël ou plus de juifs en Khoutzlaret. E euh, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atslachakolto. Vous